l'amour, le sentiment amical, pour tout ce qui touche finalement vos sentiments, et bien entendu c'est géré par Vénus, votre planète d'amour. Alors elle sera du 1er au 26 mars, elle est rapide, elle sera euh, en Verseau, donc en, en harmonie avec vous depuis un signe de liberté, d'indépendance, alors peut-être que vous vous sentirez un petit peu plus libre que d'habitude, mais elle est rapide, hein elle va traverser dans ces dates-là, elle va traverser les trois décans chacun à leur tour. Hein Donc euh, bon, elle fera pas de mauvaises rencontres, au contraire elle va faire des bonnes rencontres puisqu'elle rencontrera Jupiter, enfin elle sera en harmonie avec Jupiter, elle la rencontre pas. Toujours est-il que pendant que Vénus sera en Verseau, et eh bien, vous pourrez vivre des amours un petit peu différentes, ou alors sortir des sentiers battus hein, dans votre manière d'exprimer vos sentiments. Peut-être faire des expériences inédites dans le domaine de, du sentiment et de la sexualité, peut-être aussi. Hein. Donc, ce sera une très bonne période. Bon, qui consistera quand même pour chacun seulement en deux trois jours. Il hein. ne faut pas non plus exagérer. Ce sera donc une bonne période pour donner euh, plus d'importance à vos expériences euh, amoureuses et euh, pour être plus ou moins en confiance quand même euh, avec les autres, mais pas trop. Hein, attention, hein, ne soyez pas non plus, euh, ne tombez pas dans tous les pièges euh, non plus. Puis, du 14 septembre au 8 octobre vous aurez droit à une jolie vénus en balance ce sera encore mieux que la vénus en verso parce que vénus en balance elle est chez elle et alors vous serez vraiment euh, extrêmement euh, comment dire flatté euh, euh, par des regards admiratifs ou alors vous aurez euh, quelqu'un euh, à côté de vous qui vous dira des choses euh, euh, vraiment très gentilles, qui vous valorisera qui vous mettra en vedette qui vous donnera l'impression d'être le centre du monde, ou en tout cas le centre de son monde. Alors bien sûr ça peut être un enfant, hein, c'est sûr, c'est le genre d'amour inconditionnel qu'on peut rencontrer avec une Vénus en Balance, mais bon vous pouvez aussi avoir un partenaire euh, euh, marqué par la Balance d'ailleurs et qui, euh, comme tous les partenaires Balance, sont des gens qui euh, vous valorisent, qui vous aident, qui sont euh, dans, vraiment dans la volonté euh, de partager, hein, parce qu'avec Vénus en Balance, c'est le partage qui est roi. Ensuite ce sera euh, le meilleur moment euh, pour agir, prendre des décisions, entreprendre, euh, vous mettre en rivalité avec quelqu'un, euh, faire la guerre d'une certaine manière et la gagner. Alors ce sera du 4 octobre au 19 novembre et vous aurez droit alors à ah, un Mars euh, en Balance. Alors quand je dis faire la guerre, non, parce que Mars en Balance ne fait pas la guerre, euh, mais euh, bon elle peut troubler la paix quand même, hein, euh, c'est toujours... Euh, ça c'est souvent vu que des des... des des guerres entre guillemets, démarre des, des avec euh, Mars en Balance parce que euh, euh, justement on n'arrive pas à trouver d'entente pour euh, qu'il y ait la paix. Euh, donc ce sera bon une bonne période hein, de toute façon pour vous, pour euh, entreprendre, pour euh, si vous voulez euh, utiliser votre euh, pouvoir euh, euh, création, euh, de, de votre capacité à entreprendre, votre euh, puissance de travail. Hein. Parfois le Gémeaux, bon on sait que vous avez du mal à, à vous concentrer, hein. c'est difficile pour le Gémeaux de rester longtemps fixé sur un même sujet, mais bon avec Mars en Balance vous aurez quand même pas mal d'énergie euh, euh, et euh, bon même si c'est par tranche euh, à chaque fois que vous vous y mettrez, eh bien vous ferez du bon boulot. On termine avec les meilleurs moments pour euh créer du lien, faire des rencontres, euh, euh, mais bon pas des rencontres amoureuses, hein, des rencontres euh, comme ça euh, euh, sympathiser, voilà avec des gens, avec des clients, avec des collègues. Euh, euh, Mercure représente tout ce qui est euh, l'entourage. Hein, et dans l'entourage, il peut, il y a de tout, il y a aussi bien des personnes proches hein, que euh, bon, des, des personnes avec qui vous travaillez, des clients euh, ou alors des voisins. Hein. Euh, mercure, ces bons moments avec elle, vous permettront donc de créer ou de recréer du lien. Alors d'abord il y aura le mercure en Verseau qui sera très très bien placé euh, euh, puisque sous la gouvernance euh, d'Uranus, donc il y aura du nouveau, vous ferez des nouvelles rencontres et ce sera du 24 janvier au 10 février. Choisissez cette période si vous voulez, euh, euh, introduire des nouvelles relations dans votre cercle et, et souvent les Gémeaux ont, ont, ont tout un cercle d'amis, hein, c'est très important pour eux. Euh, si vous voulez euh, euh, comment dire, convaincre un client euh, que euh, ce que vous avez en tête, hein, des, les idées que vous avez en tête sont originales et qu'ils euh, ont tout à y gagner euh, de vous les prendre, de vous les acheter, euh, et vous pouvez aussi euh, avec ce mercure en verso faire un petit déplacement. Hein. Est-ce que ça ne va pas être une période où vous partirez en week-end, vous partirez au ski ou vous ferez des choses de ce genre. Euh, avec Mercure, souvent il y a des petits déplacements au programme. Deuxième période où Mercure euh, vous permettra donc de vous faire les bonnes relations ou d'être euh, une force de proposition hein, par exemple, ce sera euh, l'automne hein, du 14 septembre au 3 octobre, disons qu'on passera euh, pendant la période de, de mercure, on passera de l'été à l'automne. Vous serez extrêmement ouvert, euh, sympathique, chaleureux, il euh, y aura... Euh, vous dégagerez quelque chose de très euh, séduisant, peut-être parce que vous aurez plus d'humour que d'habitude, que vous serez plus euh, euh, à l'écoute aussi des autres parce que Souvent le Gémeaux, il adore parler pour parler. Hein. Il y a une espèce de... c'est pour occuper le vide en fait. Hein. Beaucoup de Gémeaux parlent énormément parce qu'ils supportent pas le vide. Mais là, en l'occurrence, ce sera vraiment une bonne période pour vous faire... Puis pour épater vos relations, hein. ceux qui tournent autour de vous, ils auront envie de vous faire des compliments, ou alors c'est vous qui serez flatteur aussi, mais alors c'est parce que vous chercherez à obtenir quelque chose. Je vous dis au revoir, je vous souhaite une bonne année, j'espère je, vous retrouver sur ma chaîne YouTube très rapidement, mais vous pouvez aussi aller sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire sur Instagram et sur Twitter.